Bonjour les amis. Nous vivons actuellement une crise assez incroyable, assez exceptionnelle car euh, il est évident que les entreprises sont en, diffi en difficulté. Pas toutes bien sûr si on pense aux sociétés comme Apple, Amazon, Google etc. Euh, qui s'en sortent plutôt bien. Euh, on constate quand même que après la chute assez importante des marchés financiers dus au coronavirus, on a eu un soutien assez incroyable et surtout illimité des banques centrales et des gouvernements. Alors on peut se poser la question, est-ce que ça a du sens L'économie va très mal, il y a des milliers et des milliers de pertes d'emplois et pourtant il y a un soutien illimité des banques centrales. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les marchés financiers ne vont jamais chuter donc on ne doit pas s'attendre à une rechute des marchés financiers puisque les banques centrales ne s'en cachent pas. Elles vont soutenir et elles soutiennent tous les jours donc les marchés financiers de manière illimitée. C'est-à-dire qu'ils font tourner la planche à billets ils investissent de l'argent dans les indices par exemple, donc les indices comme le CAC 40 ou le, le Dax 30 donc le marché allemand qu'on a ici devant nous de manière illimitée afin de soutenir le marché. Ça veut dire que les entreprises peuvent être en très mauvaise situation, ça ne pose aucun problème puisque les banques centrales injectent de l'argent sur les marchés. Donc c'est une situation euh, inconnu jusqu'ici. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion totale entre la situation des marchés financiers et la situation réelle de l'économie. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des, des, des faillites, des pertes d'emplois euh, illimitées et pourtant les marchés sont soutenus. Pourquoi Alors je n'ai pas le, le, le secret euh, qui se cache là derrière mais on peut faire quelques quelques perspectives, imaginer un petit peu ce qui se passe derrière euh, les personnes qui nous gouvernent et derrière les banques centrales. À savoir que c'est sûr que la, la, la chute des marchés financiers due au, au coronavirus a été très violente. Donc il y avait probablement euh, des personnes qui avaient des actions, euh, investies des actions dans, dans, dans ces grosses sociétés. Et dans les indices donc les plus grosses sociétés qui, françaises et d'autres pays donc qui constituent les indices financiers et ils ont décidé de ne pas perdre d'argent. Donc on, ré, on injecte de l'argent là-dedans et ça fait remonter les cours et même pourquoi pas à partir du moment où vous savez qu'on va investir de l'argent dans les sociétés que les marchés financiers vont remonter. Ben, on investit de l'argent dans ces sociétés. Où est le problème Vous savez que vous allez gagner puisque c'est vous qui allez mettre de l'argent et vous, avez, vous pouvez faire tourner la planche à billets de manière illimitée. Donc à partir du moment où c'est vous qui faites la pluie et le beau temps, eh bien il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez investir de l'argent dans les sociétés et gagner des fortunes euh, puisque vous savez que la bourse va être soutenue les marchés vont remonter. Donc il est clair que c'est une crise, qui a été provoqué ou pas on ne va pas rentrer dans ces discussions là euh, moi je n'en sais rien. En tout cas euh, on, peut, euh, on peut avoir une certitude, c'est que les banques centrales vont continuer à soutenir les marchés et euh, donc euh, les marchés ne vont pas avoir de problèmes financiers, que les, les États et les marchés financiers donc les personnes qui sont là derrière vont investir encore de l'argent en bourse, ne vont pas laisser la bourse s'écrouler. Ça c'est une, une évidence puisque si ça chute on met de l'argent dedans. Donc c'est le principe de la bourse, hein. si les marchés chutent bon on vend mais si ça monte on achète. Et à partir du moment où les, les, les dés sont pipés et que vous savez qu'en face de vous, vous avez des gens qui peuvent investir de l'argent de manière illimitée, il est clair que il n'y a, a quasiment aucun danger que les marchés s'écroulent de manière durable. Donc quel est l'objectif de ça ben Je pense que c'est assez clair qu'il euh, y a énormément de liquidités, énormément d'argent et énormément d'épargne et les gens investissent. Donc il y a une bulle de, dans l'immobilier en Chine également. Donc euh, en Europe également euh, on voit une croissance de l'immobilier, il n'y a pas du tout de chute alors que logiquement on pouvait s'attendre à ce qu'il euh, y ait une chute de l'immobilier mais il n'y a pas du tout de, de chute de, de l'immobilier pour le moment. Alors qu'est-ce qui va se passer euh, à l'avenir Moi je n'en sais rien mais en tout cas euh, à partir du moment où les marchés sont, sont soutenus, s'il y a des, des, des gens qui ont beaucoup d'argent et qui, un, qui cherchent à le placer, bien, ils vont le placer à la fois dans la bourse et à la fois dans l'immobilier. Donc euh, est-ce qu'il va y avoir vraiment une chute de l'immobilier C'est peu probable, je pense qu'on euh, a vu qu'il y a énormément d'argent dans, dans les banques donc énormément d'épargne. Où, euh, où investir son argent L'investir en bourse et l'investir dans l'immobilier. Je pense que c'est une évidence. Tout le monde aura besoin de, de se loger, alors il peut y avoir une période certaines personnes ont des problèmes pour payer leur loyer mais ça va être provisoire. Donc il faudra donc que l'économie refonctionne, reparte d'une certaine manière et là c'est dans une seconde phase probablement que les gouvernements ont des plans pour faire des relances de l'économie mais à partir du moment où les sociétés euh, sont soutenus de cette manière-là qu'il n'y a pas de risque de faillite puisque euh, les capitaux sont injectés euh, de, de manière illimitée donc je pense qu'il y aura une reprise de l'économie. Il n'y a pas vraiment de, au niveau des devises également, il n'y a pas de, de disparité énormément, on n'a pas vu des, des chutes importantes, euh, des parités euro-dollar, une petite baisse du dollar, une hausse de l'euro mais rien de vraiment flagrant. Il va peut-être y avoir des mouvements euh, aux États-Unis suite aux élections. On va voir euh, si Trump va remporter euh, les élections aux États-Unis. Mais en tout cas, pour le moment, on peut dire que euh, les grosses sociétés euh, donc, euh, dans, dans l'informatique se portent plutôt bien. Donc, euh, travail à domicile euh, il va y avoir des changements dans l'économie. Au niveau euh, automobile bon c'est sûr qu'il y a eu moins de ventes mais on va voir comment il pourra y avoir un soutien des états de cette manière-là. Au niveau de l'aviation également il y a une crise en ce moment mais à partir du moment où il y a un flux d'argent énorme il va y avoir euh, un peu de casse. Mais je pense que dans l'ensemble on ne va pas subir une crise comme celle à laquelle on pouvait, pouvait s'attendre il y a vraiment à partir du moment où il y a des capitaux de manière illimitée mais je dirais que ça va être une crise contrôlée contrôlée bien sûr par les gens qui ont beaucoup d'argent les gens les plus riches bien sûr qui contrôlent un petit peu ce qui se passe qui peuvent injecter de manière euh, illimitée euh, des capitaux donc euh, je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter il va falloir bien sûr peut-être changer de travail, changer sa manière de travailler, en tout cas investir dans, dans, dans l'immobilier et investir sur les marchés financiers. Je pense que ce sont les deux points à tenir en mire actuellement parce que si vous laissez de l'argent en banque ça ne rapporte plus rien, vous perdez de l'argent bien sûr. Donc ça c'est clair, je ne pense pas que ça va changer prochainement. Par contre si vous voulez vraiment faire fructifier votre argent je pense que vous devez avoir comme objectif de vous former à la bourse donc ne pas trop suivre ce que certains disent comme bon investir dans l'or c'est la valeur refuge bien sûr mais l'or est très spéculatif, ça peut monter et descendre et je ne pense pas que les banques centrales soutiennent l'or. Par contre elles soutiennent les indices ça c'est une évidence. Donc euh, diversifier vos, vos, vos investissements mais je dirais que l'objectif que vous devez avoir en prioritaire c'est l'immobilier et les marchés financiers. Donc je pense que ça on va voir euh, dans les semaines et dans les mois qui suivent comment, comment va se passer l'évolution de la crise euh, du Covid. Petit à petit euh, le tourisme reprend, est-ce qu'on va avoir une deuxième vague va nous amener au confinement Je ne suis pas certain mais en tout cas il y a des choses qui sont claires. Au niveau des, des soutiens financiers illimités des banques centrales c'est évident, ils ne s'en cachent pas, ils le disent. Donc il y a un, un, un investissement illimité à ce niveau-là donc on doit se focaliser là-dessus et sur l'immobilier. Est-ce qu'il va y avoir un éclatement de la bulle Je n'en suis pas certain. Parce qu'on a eu euh, donc euh, la, la, la crise des subprimes, on a bien vu comment euh, le, le, ce que ça pouvait causer comme tort euh, ce, genre, ce genre de crise. Donc les États et le, le monde financier ont une expérience à ce niveau-là donc je ne pense pas qu'ils vont laisser euh, l'immobilier s'écrouler comme euh, ça s'est passé à cette époque-là et je pense qu'on peut euh, se fier donc euh, à cette expérience euh, que les gens riches ont eue et euh, investir dans l'immobilier, investir en bourse restent je pense les deux, les deux choses sur lesquelles il faut se focaliser actuellement. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas il y a une évidence c'est que les marchés financiers sont soutenus, de manière illimitée et l'immobilier se casse pas du tout la figure pour le moment. Ça se passe plutôt bien, les transactions euh, sont à la hausse donc euh, je pense qu'on peut être quand même optimiste sur l'avenir euh, de l'économie dans la situation actuelle. Il va y avoir des changements, des bouleversements mais je ne pense pas qu'on va, qu va arriver à une crise très très grave euh, euh, je pense qu'elle est contrôlée d'une certaine manière. Est-ce qu'elle a été provoquée ou pas je ne sais pas mais en tout cas euh, il y a un soutien maintenant et une réaction assez efficace euh, des marchés financiers, enfin des, des banques centrales, des états qui savent un petit peu ce qu'ils font, à quoi on, ils veulent arriver. Et euh, il faut bien, bien réfléchir, bien s'orienter, toujours suivre la tendance en cours et la tendance en cours donc c'est le soutien aussi bien de l'immobilier que des marchés financiers. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vidéo un petit peu différente euh, des précédentes mais comme on voit les marchés financiers actuellement bon il est évident qu'on a un soutien des banques centrales et euh, l'immobilier se porte bien, les gens investissent dans l'immobilier et je ne pense pas qu'on va, on va assister à une chute importante de l'immobilier. Voilà je vous dis à très bientôt, euh, n'hésitez pas à partager cette vidéo, mettez un pouce bleu si vous appréciez cette vidéo et je vous retrouve très prochainement. À bientôt